Vous voulez lancer votre projet, mais ce n'est pas très facile quand on est livré qu'à soi-même. Dans l'idéal, ce serait génial d'être porté dès qu'on a une idée et de pouvoir réaliser tout ce qu'on veut faire. Mais voilà, ce n'est pas tout à fait la réalité. Alors, chez On Passe à l'Acte, on en a bien conscience puisqu'on a interviewé des centaines de porteurs de projets. On s'est dit que euh, quand on a un projet et qu'on se lance, ça vaut le coup d'être accompagné. On a fait des formations, il y a un séminaire. Tout ça, c'est sur notre crowdfunding qui nous permet de développer des tas d'outils qui aident les porteurs de projets. Cliquez sur le lien, vous vous bénéficiez d'aide et nous, ça nous permet de développer tous ces outils dont une bonne part seront gratuits par la suite. Allez, à tout de suite